Et bien là on se retrouve sur l'atelier euh, à la Terreville donc euh, toujours à la caravane du quartier avec euh, madame Élise Ibris qui nous présente justement euh, euh, bah, ces beaux bijoux qu'elle euh, qu a ici exposés que vous pouvez venir bah, justement admirer et acheter aussi. Oui. Voilà. Alors donc, euh, expliquez nous un peu le genre de bijoux que vous exposez ce sont des pierres c'est ça Ce sont des pierres précieuses. Alors j'ai du... de l'œil de tigre. J'ai de la kunzite j'ai de la sodalite, j'ai de la patite, j'ai de la chrysocole, j'ai de la venturine, j'ai de la pierre de lune multi, j'ai de la... du corail rouge, parce qu'il y en a trois. J'ai du cristal de roche, j'ai de... de l'onyx, qu'est-ce que j'ai encore? De la olite...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 Alors, euh, est-ce que c'est vrai que les pierres ont des vertus sur la personne qui porte, par exemple, telle pierre ou telle pierre Oui, oui, dit... oui, oui, oui, oui. Alors, les pierres ça... soignent. Les ça s'appelle la lithothérapie. Lithothérapie Oui, on soigne avec les pierres. Okay. Et, et alors, euh, on peut donner un ordre de prix. Vos bijoux commencent à, à partir de quel prix et, euh... Ça dépend des pierres, monsieur. Ça dépend des pierres. Vous avez des pierres à tous les prix. Vous n'avez pas payé une, une de prix qu'une qu coraille. Chaque, chaque pierre a son prix. Ça dépend de la pierre, ça dépend de la forme, ça dépend de la grosseur. Il y a tout qui rentre en des comment aussi des, des, euh, comment ça là, ça, euh, des perles d'eau douce bracelet. Les perles les, douce. Mais par exemple pour quelqu'un qui voudrait faire un cadeau et donc euh, il faut compter quand même euh, commencer pour un petit bracelet à partir de 60-70 euros. Ah non même. pas tout ça, il y en a, ah. il y en a 45, il y en a 50, il y a tous les prix, ça dépend de la pierre je vous dis. Par exemple vous avez un bracelet en cornaline, vous avez un cristal de roche et c'est le cristal de roche craquelé. Elle fait combien La cornaline fait 49 euros. Vous avez celle là qui fait 48, un bracelet en perles, d'eau douce. Vous avez, c'est ça ça c'est le bracelet en cristal qui fait 58, ça dépend, ça dépend de la grosseur, en plus c'est pas, pas monté sur l'élastique, c'est monté sur un fil et elle a mis euh, un fermoir en argent, L'argent 925 millièmes. Donc ouais. finalement c'est fabriqué dans vos ateliers ou... C'est pas moi qui c'est pas moi qui les fait, hein. et je, suis, je distribue, c'est ma marraine qui le fait. Okay. Je distribue pour pas sa, ça commercial, mais oui. je lui donne un coup de main. C'est exposant de vous exposer, c'est Oui, sur je fais travail. pour elle, oui. Mais oui on peut pas comme, être à l'atelier. J'ai euh... aussi du grenat. j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi du grenat. j'ai du jade aussi, j'ai de l'agate, j'ai un peu de tout. Et la pierre qui la est originaire... La pierre qui est originaire justement des Antilles, de la Martinique plus précisément, c'est la pierre volcanique noire, non, c'est pas tant Non. Non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 comme a dit la dame, vous appelez Madame Zobda, M. José Alpha, okay. et la, ils, don, ils, ont, ils ont les coordonnées, ils vont vous donner, vous ne vous en faites pas. D'accord. Parce okay. que je ne veux pas donner euh, comme ça. Et puis euh, vous savez comme ça se passe. Oui. N'importe qui prend le numéro et puis euh, ouais. je, je fais attention. Vous comprenez? D'accord. Bon. Vous demandez à Madame Zobda, et va bah vous donnez au bien M. José. Enfin, il va bah vous donner. Merci. Avec plaisir.